Oh, nous voici sur le trou numéro 13. Donc vous imaginez bien, on a joué 12 trous avant, il y en a quelques-uns qui vous étaient présentés en vidéo. Je suis avec Christian aujourd'hui au Golfe d'Apremont. Une partie splendide, hein, agréable, compte tenu de la météo, compte tenu de la chaleur, compte tenu de la tenue vestimentaire estivale, du jeu, on joue plutôt pas mal. Je reconnais, j'avoue, je me fais Et plaisir. du plaisir incessant d'être ensemble. Exactement, et là on se retrouve sur le trou numéro 13, donc le 13 est un par 4 dont la distance est, je vais même pas regarder, 347 mètres. 347 mètres avec un dogleg leg donc wow. qui tourne là-bas. Et en fait, la particularité, à l'accueil, j'ai demandé quel trou je pouvais filmer. Et il m'a dit, oh, le 13 est plutôt pas mal. Et en fait, je viens de comprendre, regardez les arbres là qui sont en train de fleurir. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre. C'est splendide. Donc, euh, nous vous emmenons golfer, je vous emmène golfer sur le trou numéro 13. Allez, Christian, tu as la main. Montre-moi la ligne. Eh ben, la ligne, je te dis, c'est par-dessus le petit bunker de droite. On fade. Et si elle est haute, tant mieux, parce que c'est pas si haut. C'est à 150 mètres, ça, hein. donc c'est pas... Ça, c'est claqué. On osé, ça marche. Alors, tu lui as mis une belle dose. Par-dessus, par par-dessus tout ça. Ah Alors, euh, par-dessus, on a entendu un bruit d'arbre. Non non. Bah, on a entendu un bruit d'arbre. J'ai pas entendu moi. Moi j'ai entendu. Et donc tu m'inquiètes. Ah, ah il y a encore alors, tu... un arbre derrière. Elle je était le vois. magnifique oui. Tu vois le tronc. Ah, je pense mince. que tu as passé effectivement le bunker. Je sais pas Mais que tu as été. C'est le problème ah. quand on ne connais pas les parcours. il y a un moi, petit arbre caché derrière au fond. Okay. En fait je, je m'aligne sur l'arbre en fleurs là-bas qui est à gauche. Qui est à gauche du bunker en face. Voilà ce que je fais. Voilà. Ouais, hey. reste, reste, ouais, superbe um... Tu passes à, à côté du bunker Bim j'ai passé le bunker, mais je me suis mis en sécu Ouais, moi j'ai voulu couper, il ouais. y a l'arbre, mais je pense que ça devrait aller oh, bah, Super départ, j'espère que tu n'as pas de dégâts avec, euh... avec l'arbre, le bruit d'arbre, on va aller voir ça Allez, on vous emmène vers... Alors moi je me suis aligné un peu plus milieu, Christian a osé passer derrière le bunker par-dessus sauf que <rire> au fond tout là-bas vous avez le green l'indication donc 135 entrée de green et en fait je pense qu'on a du 140 150 mètres le drapeau a l'air d'être euh, au fond du green ok donc christian voilà est venu se bloquer là au pied de l'arbre et donc je vais jouer pour 145 mètres et moi c'est un... Faire 5. Allez. Ah Raté. Je viens de toucher l'arbre là-bas. Je me suis même fait mal. J'ai gratté. Ah. Est-ce qu'on met ça sur le dos de la chaleur Est-ce qu'on met ça sur le dos de la soif Est-ce qu'on met ça sur le dos de... Pourquoi tu fais pas ta routine C'est peut-être ça. J'ai une routine que je suis en train de, de bouffer un peu. Allez, on revient au jeu, Christian. Il est sous l'arbre. Il va faire une basse, mais il maîtrise bien. C'est fait. Allez pris l'arbre alors on risque à pas payer oh, alors discutons stratégie ah bah j'ai 90 je pense je suis là là ici donc un peu dans le ref il faut que je passe alors pas au dessus de l'arbre sur les branches au dessus des branches ok au dessus des branches comme ça. Elle okay. est mal touchée, oh là là, on est au même endroit, je suis avec Christian, entrée de green, donc 1, 2, à en 3, Christian est en 2, je suis en 3, approche, peut-être ça fait 4, 5, ça fait boguer, j'achète. Allez. Regardez comme il est magnifique ce L'ensemble du parcours est joli. <rire> Allez. La question est devant, moi je suis derrière, je vais jouer une balle, je vais la pousser. Faut qu'elle monte, faut qu'elle roule. Est-ce que ce sera assez comme depuis tout à l'heure, trop longue. Je me suis retenu, mais elle est pas mal. Christian. Oh, allez, joli, Christian hmm. Joli oh, Tu joues pour le par, là toi, Ah non, pas toi Non, mince Non, non, j'ai un coup de ouais. plus, moi Ouais, mais tu vois, c'est... C'est fou, je suis pas en confiance sur un pote d'un mètre Ok, super Joli par oh. Joli par, mon Christian J'ai voyais bouger, j'ai failli... Eu... Eh oui, alors c'est ce qu'on se dit, là, sur les routines, on va faire gaffe Allez, allez, allez. Prise de risque pas payée mais ça marche en sort. Il revient. Ah pour une fois il revient. <rire> pour une fois il y a une réponse. Ouais, hein? Bravo. et eh ben écoute un parc Christian, Boguet. trou. Numéro 13, 13 et eh ben pas mal. Christian fait le parc, je fais le Boguet. On a eu un superbe décor, c'est surtout ça. Regardez un peu comme c'est magnifique. Le golf d'Apremont, quand même, il est beau. Il est vraiment beau. Est Merci physique, aux équipes. Plein, Merci est aux est beau, équipes et à Xavier de si nous autoriser. Je vous emmène golfer. Et c'est un grand plaisir de vous présenter ce golf. Si vous aimez la chaîne, allez, un petit pouce, s'il vous plaît. Un pouce, les amis. Et puis partagez, montrez un peu le plaisir du golf à vos amis, à votre entourage, à votre famille. Partagez sur Facebook le bouton partage, plus like. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications et partagez la vidéo sur YouTube pour faire connaître. Je vous emmène golfer au plus grand nombre. Allez, je vous emmène golfer sur les terrains, le plaisir du golf et de la découverte de ses parcours.